Et dans ce grand angle, eh bien, on va revenir sur la dernière COP27 en Égypte, une conférence pour le climat décriée par beaucoup, une COP27 qu'ils jugent sans ambition et sans mesure forte, avec pour beaucoup d'observateurs, une grande perdante, l'Afrique. Euh, L'Afrique qui devrait subir de plein, fait, hein, les, les, de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique dans les, dans les décennies à venir. Et pour en parler avec nous... Akima El Haïté, vous êtes présidente de Liberal International, vous êtes aussi la vice-présidente de la COP21 et ex-ministre marocaine en charge de l'environnement. Je me tourne déjà vers vous Akima El Haïté, vous étiez à cette COP27 en Égypte, vous vous dites extrêmement déçue de ce qui en est sorti et vous dites même que vous êtes très inquiète pour l'avenir. Euh, effectivement, oui, j'étais à la COP27 et euh, je suis partie avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, notamment quant au mécanisme de transparence. Euh, le dernier rapport du GIEC a été très alarmant, des concentrations en CO2 qui n'ont fait qu'augmenter depuis l'accord de Paris. Et le minimum auquel je m'attendais, c'est de voir les pays émetteurs, les grands émetteurs venir à la COP 27. C'était déjà bien. Vous savez, quand je suis arrivée en Égypte, je leur ai dit, un indicateur de succès de cette COP, c'est la présence de chefs d'État. Il y avait beaucoup de chefs d'État. Et donc, pour moi, c'était un grand indicateur de réengagement politique de ces chefs d'État. Mais j'étais lamentablement déçue par les résultats. Aucun engagement, aucune mesure concrète. De réduction des gaz à effet de serre. Akima et Laïté, pourquoi vous êtes inquiète également Vous avez peur qu'on revienne également sur l'accord de Paris C'est ça qui vous inquiète pour l'avenir au fait, euh, le narratif euh, qu'on a abordé durant cette COP n'est jamais vu et n'a jamais été vu. Nous avons négocié l'accord de Paris. On n'est pas en train de renégocier l'accord de Paris. Et l'accord de Paris a été négocié sous le principe de la responsabilité commune et différenciée. C'est vrai qu'il y a de grands émetteurs à, euh, que, que l'Europe et les États-Unis pointent des doigts. Et je pense à la Chine, vous le savez. Je pense euh, à l'Afrique du Sud, au Brésil. Avec ces, avec ces pays, l'Europe et les États-Unis devraient faire des accords, mais il n'est pas question qu'on vient de nous dire « faites une transition à 100% renouvelable en Afrique d'ici 2025 et nous on va continuer à décréter que le gaz est une énergie de transition ». J'ai beaucoup... Euh, je, je, je suis généralement optimiste, mais le narratif remet... Ouais. Le cœur de l'accord de Paris en cause. A, a été, a été en vous qui étiez sur présence. place, lorsque vous êtes rentré chez vous, vous ne vous êtes pas demandé à un moment donné, est-ce que la COP, ça sert encore à quelque chose Écoutez, j'ai espoir que la COP serve à quelque chose, parce que je crois dans les institutions multilatérales, et je crois à la diplomatie. Et donc je pense que euh, euh, ce qu'il faut remettre à, à, à, dans, dans son contexte, c'est le débat au niveau du changement climatique. Si nous sortons de l'accord de Paris, eh bien, renégocions-le. Mais on est dans le cadre de l'accord de Paris, revenons ensemble, avançons ensemble et réalisons ensemble. Depuis la COP 22, après la COP de Paris, on parle de mettre en œuvre l'accord de, de, de Paris. Cette COP a été portée sous la bannière, la bannière de l'action. Mais, mais c'est vrai, là, on n'a jamais vu autant de mobilisation de la société civile du secteur non étatique et pourtant on ne bouge pas on revient en arrière c'est vrai qu'on a avancé d'un pas en adoptant on, pas en adoptant le mécanisme mais en est en se mettant d'accord qu'on va créer un mécanisme qui va encore nécessiter du temps moi je dis le le plus plus on atténue le CO2 et on diminue les concentrations en CO2, moins on aura besoin de nous adapter et moins on aura besoin d'argent pour réparer les dégâts des dommages et, et, et, euh, et euh, catastrophes naturelles. Et donc il faut agir et ce n'est pas aux pays euh, vulnérables d'agir, ce sont les pays émetteurs qui émettent 80% des, des émissions qui doivent apporter 80% de solutions dans leur propre pays, qu'ils ne viennent pas nous dire... Nous, on va continuer dans le gaz et vous, vous allez faire du renouvelable. Akima Il faut aïe... qu'il nous donne l'exemple. – Akima El Aïté, vous qui avez été la vice-présidente de la COP21, je le rappelle, mais aussi ministre marocaine en charge de l'environnement, vous avez été au, au pouvoir, aux affaires, vous avez discuté avec vos homologues des autres pays. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas au niveau politique, au niveau des décisions Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle On dirait qu'on a un statu quo depuis euh, bah, plusieurs mois, plusieurs années même euh, désormais. Vous savez, une COP, c'est toujours très difficile parce qu'il faut faire chercher un consensus avec 197 pays. Ce n'est jamais facile d'avoir le consensus. Je comprends que négocier, c'est difficile. Ce que je ne comprends pas, c'est changer le cœur même de l'accord de Paris et revenir sur une entente qui a été faite. Ce que je ne comprends pas, c'est ne pas respecter ses engagements. C'est ça ce que je ne comprends pas. Je comprends que mettre en place un accord comme le loss, and damage, les, les pertes et dommages, est un mécanisme qui sera encore difficile au niveau de la mise en œuvre. On n'a pas fini avec les 100 milliards, on les discute encore. On n'a pas fini avec le mécanisme de transparence qui montre combien les pays ont diminué de CO2. Ce qu'il nous faut, il nous faut de la transparence au niveau des émissions, un plan d'action qui est clair, qu'on qu ne le dise pas, on va atteindre la neutralité à l'horizon 2050. 2050, c'est trop loin pour nous, parce que les Africains paient au quotidien de leur vie les changements climatiques. Justement... C'est demain, c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'un plan d'action, pas en 2050.